Patrimoine RH, nous sommes des experts en rétention et fidélisation du personnel et plus particulièrement dans l'instauration aussi du bonheur en entreprise. Les entreprises ont de nouveaux défis. Pendant des années, elles ont eu le défi de faire de l'attraction, de la sélection et donc du recrutement. Aujourd'hui, elles doivent passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la fidélisation de leur personnel. Les compétences étant de plus en plus difficiles, il est important d'avoir une stratégie pour garder les meilleures ressources au sein de l'entreprise. Le premier service, c'est la rétention et la fidélisation. Ce service est un service qui a pour objectif de permettre aux entreprises de conserver le plus longtemps possible leurs ressources. On sait qu'aujourd'hui, les gens restent beaucoup moins longtemps dans les entreprises. Il y a de plus en plus de compétition aussi auprès des entreprises pour avoir les meilleures ressources. Donc il est important d'avoir une stratégie et une méthodologie très, très liée à l'entreprise et à son environnement. Notre deuxième service est basé sur l'instauration de l'autonomie pour la productivité, qu'on peut appeler aussi le bénéfice du pouvoir partagé ou la liberto responsabilité. Euh, ce service a pour objectif de réduire la hiérarchie euh, et d'installer plus d'autonomie de, auprès des employés. Euh, C'est la fin du management par le comment faire et plus pour pourquoi le faire. C'est basé sur la confiance. Euh, cette confiance euh, amène aux employés plus d'initiative, plus de créativité ça permet d'amplifier la productivité, mais surtout d'instaurer le bonheur et le plaisir en entreprise. Je pense qu'on est à la fin du taylorisme. Les gens aujourd'hui n'ont jamais été aussi bien formés, éduqués, informés. Donc de là à dire qu'on a besoin toujours de travailler en lien qu'avec des procédures et les respecter, je pense que ça a fait son temps. On rencontre des gestionnaires qui sont des gens passionnés par leur métier, qui veulent performer, qui veulent faire grandir leur entreprise, les accompagner et comme une belle victoire à chaque fois qu'on réussit. Le principe d'aider les entreprises à avoir aussi une autre vision sur leurs propres ressources, à prendre du recul et à essayer de développer celle-ci est très, très gratifiant. Et quel bonheur de voir des employés et des employeurs heureux de travailler ensemble et de performer. En espérant pouvoir aider encore et pendant plusieurs années, beaucoup d'entreprises à se développer et à développer leurs propres ressources en interne.